que je vous lui dirais que nous arrivent tous à connaître le moment de faiblesse on s'efforce on s'efforce on s'efforce à craindre le Seigneur et on retombe sur le même histoire et on se dit est-ce que j'arriverai est-ce que j'arriverai et moi personnellement j'ai été dans cette phase de questionnement dans le passé et un jour j'ai pu comprendre que l'esprit m'a donné à comprendre que Yahweh Yehoshua Amashia a payé le prix sur la croix Romains chapitre 8 verset 1er la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yehoshua Amashia c'est là qu'il marche selon l'esprit et non selon la chair et donc il m'a racheté il m'a libéré il m'a sauvé il m'a détaché de la condamnation et je suis contraint de marcher avec lui jusqu'au bout. Alléluia. Malgré les vents, les attaques, malgré les problèmes, les circonstances de la terre, nous irons jusqu'au bout. J'avancerai. Oh, oh, oh. j'avancerai, j'avancerai. J'avancerai ma gloire résistance, oui, je courais jusqu'au bout. Alléluia. J'obéirai, J'observerai ta loi jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia Né dans les péchés Considant l'uniquité Voilà pourquoi la résistance Pour obéir à ta Mais là pour nous faire le cœur suis a a franchi la loi de l'esprit de vie. M'a franchi de la loi du péché de l'amour. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair a rendu son force. Il a condamné le péché. Dans la chair. Hey, hey, hey. Alléluia. Dieu yeah. chante celui qui m'a libéré. C'est la mort. Il se donne la nature adamique. Vous de la condamnation. Voilà pourquoi la résistance. Pour obéir à ta loi Mais là pour nous faire le que Je suis né des nouveau Ni des sangs, ni de la volonté De l'eau chose impossible, la Torah parce que la chair a rendu sans force il a condamné le péché. Dans la, dans la, chair, dans la chair. Oh oh oh oh oh oh Oui, oui, je te craindrai. De... Oui, je t'obéirai. Jusqu'à la fin de mes jours. Oh, oh, oh. oui, je te suivrai. Moi, je te craindrai. De... Oh, moi, je t'obéirai. Jusqu'à la fin de mes jours. Oh, oh, amour oh, te oh, jusqu'au bout oh, oh, oh, oh, oh, amour, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tu es tout ce dont j'ai besoin et alléluia, jusqu'à la fin de mes jours. Oh. La bonne nouvelle Que Jésus est né de nouveau, ni des sangs ni de la volonté de chose impossible à la Torah parce que la chair a rendu son force. Il a condamné le péché dans sa chair. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia, tu as condamné le péché dans ta chair. Alléluia.